Le futur des camions passe par la mixité énergétique. Je suis Brigitte Delanchy, je dirige l'entreprise Delanchy Transport. Alors Le groupe Delanchy, c'est effectivement un groupe, une entreprise familiale de transport et de logistique de produits agroalimentaires frais. La transition écologique est pour nous très importante, avec des convictions ancrées dans notre ADN. Nous avons souhaité être acteurs du changement et de transformer nos flottes. La technologie nous permet aujourd'hui de pouvoir tester des véhicules qui sont à émissions carbone plus faibles. Donc je vais penser notamment aux camions gaz, camions électriques, puisque nous sommes plutôt fiers d'avoir les premiers camions électriques en France. Et puis surtout le camion hydrogène puisque l'hydrogène est l'énergie à laquelle nous croyons fortement. Nous avons souhaité développer un prototype hydrogène avec nos partenaires que peuvent être des carrossiers ou des constructeurs de camions. Et depuis la création de l'entreprise, nous travaillons avec la Société Générale. 53 ans de vie commune. Et la Société Générale est avant tout un partenaire financier, soit, mais un partenaire stratégique qui nous accompagne dans tous nos développements, nos recherches et innovations. Nous avons décidé d'installer des parcs photovoltaïques afin de pouvoir produire une partie de l'électricité que nous consommons sur nos plateformes. Mon rêve, absolu, serait qu'effectivement nous puissions évoluer vers une économie un peu plus circulaire. Mais avant toute chose, je voudrais aussi que les acteurs de la filière se mobilisent et que nous allions tous à rendre ce monde meilleur. C'est vous l'avenir, Société Générale.